sous Pourquoi on en personne? Parce que je n'ai pas d'amis les amis, aujourd'hui on est sur Confection, le meilleur serveur de la planète les amis Si vous avez envie de rejoindre le serveur, le lien est dans la description, vous cliquez sur le premier lien Puis vous pouvez vous connecter dès maintenant, c'est gratuit et vous pouvez avoir plein de fun les amis Aujourd'hui j'ai trouvé la meilleure idée du monde entier les amis Quand je dis que c'est la meilleure idée du monde entier les amis, vous allez peut-être pas me croire Mais j'ai trouvé une commande où ce qu'on peut troll 100% de tous les joueurs du serveur. La commande s'appelle Play Sound. Attends, Play Sound, comme ça. Ok. Et en gros, qu'est-ce que ça fait, par exemple, on peut faire plusieurs sounds, on peut faire entendre des bruits à plein de gens. Là, moi, j'ai juste mis moi, mais si on le met dans un command block, et qu'on spamme le command block avec un bouton, regardez. Comme là, je me fais jouer le son du, euh, du Minecraft, comme quand je suis à l'intérieur du Minecraft. Et si je le faisais à tous les joueurs, on va voir leur réaction dans le chat. Donc, qu'est-ce que vous en dites si on essayait ça Surtout des serveurs comme faction les amis Et oui et oui Donc c'est très simple On prend un common block Et puis un bouton Parce que c'est tout ce qu'on aura besoin Et on va se mettre en vaniche Pour pas que les gens puissent savoir que c'est nous On va juste prendre la commande euh, ici Donc c'est copier-coller Voilà On va la copier-coller ici Je pense pas qu'on ait besoin de mettre le slash Et puis à la place de faire ça C'est qu'on va faire All Comme ceci Et là on va voir s'il y a des réactions Ah! Ah! Ok! Mon plan a oh, échoué! Rip! Oh! Je l'ai refait et il y a des gens qui, qui ont remarqué, je crois. Stop, mec! What the fuck? <rire> Stop, icons. Non, mais mec, c'est pas moi, hein! C'est pas moi, mec, hein! Ok, les amis, on va essayer quelque chose d'autre. Ça va être le piston. On va voir qu'est-ce que les gens vont en penser. C'est quand un piston se met. Ça va pas marcher. <rire> les gars, ils doivent tellement se demander qu'est-ce qui se passe, mec. Oh mon dieu, je suis un gamin. Attends, je comprends. Je continue, je continue. Il faut trouver d'autres bruits. les faire ouvrir des portes, les amis. Vous êtes prêts Attends, il faut aller sur un site pour que je m'en souviens à chaque fois, les amis. Je suis désolé. Let's go. <rire> <rire> Oh, mon Dieu. Je suis sûr qu'ils sont en train de paniquer en ce moment, man. C'est genre, what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, les amis? Qu'est-ce qui se passe? Attends, on va essayer. Le level up. Level up. <rire> en vrai, yo, il y a tellement d'options de, de troll qu'on pourrait faire avec ça, yo. C'est juste dommage que les gens, ils savent que c'est moi. Mais si les gens, ils savaient pas que c'était moi, là... Oh! Mon dieu, ça serait tellement, tellement, tellement, tellement bien, mec. Elville, euh... Break. <rire> oh mon dieu, c'est trop bien que des commandes comme ça, existent, gros. C'est vraiment trop, trop bien. C'est vraiment trop, trop bien. Mec, j'ai cru que je me faisais piller, <rire> Oh my god, ça me donne tellement d'idées les amis, on pourrait, euh, on pourrait tellement faire des trolls intenses avec ça, les gens ils sont genre, oh j'ai cru que je me faisais piller et tout mec, attends, qu'est-ce qu'on pourrait faire, um, random click, je sais pas c'est quoi, mais ça skip c'est quelque chose, on va, on va voir si ça fait du bruit, ça peut faire du bruit. Fais <rire> fait du bruit du wither. Attends, je vais trouver c'est quoi le bruit du wither. Ok, on va faire le wither quand qu il meurt. Parce que si je fais le wither quand qu il spam, le souci que je pense qu'il va avoir, c'est que les gens vont spammer le chat GG. Ils vont pas vraiment comprendre. Ah. Ben. Je sais pas, ils sont genre de the <rire> fuck. Okay, on va faire euh, quand il se c'est-tu le même, le même chose Je pense que c'est la même chose, non <rire> <rire> les gars les gens c'est quoi ça Arrêtez, please <rire> Oh my god, j'ai vraiment fait rager 100 personnes, c'est clair. J'ai fait rager les personnes, j'ai fait rager tout le serveur. Oh là là. les gars, ils sont même ferme FG, ferme ta gueule. T'inquiète, les gars, je sais que j'ai top balèque. Les gars, me pas arrête please. J'ai vraiment fait rager tout le monde. Oh la la, oupsi d'oupsi. Vous le savez que j'allais pas m'arrêter là quand même, les amis. Hein? Oh my god. <rire> ça a plusieurs bruits, non? Ouais, attendez, on va faire le no. <rire> ok, je suis vraiment un il Faut que j'arrête ça, les amis. Maintenant, on va trouver d'autres gens. Allez! Et si. On allait dans quelque chose de plus extrême, mes très chers amis. <rire> Vous voyez ce que je veux en venir? On va faire ceci. Vous êtes prêts? Je suis pas super pro Redstone, mais d'après moi, on peut faire un truc dans le genre. Ok, euh, non, on peut pas. Oh, merde. Les amis, merde! <rire> Ils ont cru que j'allais terminé les amis. Vous savez la dernière fois que j'avais fait cette vidéo-là, une vidéo troll, tout le monde a dit dans les commentaires « Ouais, c'est pas drôle, icon, c'est cancer, nanana. » Ben là, on va vraiment être cancer les amis. Vous avez vu tout ça Ça, c'est une cloque les amis. Et là, on va le diriger vers ça. Et là, on va le laisser aller. <rire> <rire> Oh my God, check ça. <rire> ok, maintenant il y a vraiment 400 joueurs qui vont quitter mon serveur et plus jamais revenir. Merde! Putain, merde! Alors, merde! Je suis un cancer, il a dit. Il a dit que j'étais un cancer, mais c'est pas gentil ça. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vais prendre ma retraite parce qu'ils sont tannés de moi. Donc, je vais sauter en bas de cette truc et j'espère mourir les amis. Allez, salut